Mmm. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Dans la première moitié du XVe siècle, l'image imprimée reste quand même majoritairement dans le domaine du religieux et de la dévotion privée, c'est-à-dire que ce sont des, des iconographies relatives notamment à la vie du Christ ou qui représentent les principaux saints de la chrétienté. Et ce sont des, des estampes qui, par exemple, pouvaient être collées dans les, dans, dans les livres dans les livres d'heures ou alors que le particulier pouvait suspendre dans son intérieur, par exemple au-dessus de sa cheminée. Et qui lui permettait ensuite d'exercer euh, sa, sa dévotion privée, c'est-à-dire de prier devant l'image du saint ou, euh, ou du Christ. Un autre aspect important de la production de l'estampe au XVe siècle est son emploi pour la carte à jouer. Donc la, la pratique du jeu de cartes est une pratique qui se diffuse considérablement en Europe à la fin du XIVe siècle. On n'a pas de sources qui témoignent de l'existence de cartes à jouer gravées à la fin du XIVe siècle ou au tout début du XVe siècle. À cette époque-là, les cartes sont des cartes enluminées. Ce sont donc des objets de prestige, des objets luxueux et des objets chers. Et la technique de l'estampe va permettre de diffuser plus largement dans toutes les couches de la société ce, ce type de jeu. Et on, les, les premières cartes à jouer gravées, euh, conservées, datent des années 1440. Et ce sont en fait euh, aussi les toutes premières gravures sur cuivre connues. Ce, ce sont le, euh, le, le célèbre ensemble du, euh, du maître des cartes à jouer. À partir du moment où l'imprimerie, le, le livre imprimé, se développe, l'estampe, la gravure sur bois, principalement, mais aussi la gravure sur cuivre en creux, la taille douce, vont aussi servir à l'illustration euh, du livre imprimé. L'estampe va aussi, dans la deuxième moitié du XVe siècle, vraiment être appropriée par les grands artistes. C'est-à-dire que dès la deuxième moitié du XVe siècle, l'estampe devient un médium d'expression artistique à part entière. On a des grands artistes en Italie comme Andrea Mantegna ou Antonio Polaiolo qui vont vraiment s'approprier la technique. Dans le monde germanique, on a évidemment Albrecht Dürer qui va aussi donner ses lettres de noblesse à la technique, donc l'estampe devient au même titre que la peinture et au même titre que le dessin un, une technique artistique. À la fin de la période, donc, on constate aussi que l'image imprimée devient un objet, un enjeu de pouvoir, euh, c'est-à-dire que, en raison de la la, la possibilité de diffusion absolument immense euh, de l'image, euh, forcément ça devient un, un objet de pouvoir et notamment les autorités, que ce soit les autorités religieuses ou les autorités temporelles, euh, prennent conscience de cette, euh, de cette force euh, et de ce pouvoir potentiel en termes de diffusion, en termes de propagande politique, pour le dire très, très simplement. Et on a certains euh, grands personnages politiques de la période et notamment euh, Maximilien Ier, qui vont vraiment tirer euh, pleinement profit de ce que euh, l'estampe permet en termes de, de diffusion. Euh, Maximilien Ier va véritablement investir le champ du livre imprimé et de l'image imprimée pour euh, propager sa euh, propagande politique, pour affirmer la dignité de son lignage. Et on a des œuvres absolument euh, extraordinaires. La plus impressionnante étant euh, évidemment le célèbre euh, arc de triomphe de Maximilien. Donc sur plus de euh, 3,50 mètres de haut et près de 3 mètres de large, Maximilien euh, représente euh, toute l'histoire de, de, de son lignage et va affirmer euh, la puissance de, euh, de sa personnalité.